Guillaume Poulombe, entrepreneur, artiste aussi, initiateur, mais on a fait ça quand même en équipe, du kit scénographique de, du violon de Joe. On voit l'être gigueur et sa jupe électronique. On voit ici aussi la planche de poids de rythmie MIDI et l'interprétation visuelle du signal MIDI qu'on qu développe vers d'autres applications créatives. Je suis impliqué dans le monde des Fab Labs, qui sont des espaces de créativité, de fabrication qui sont équipés avec des machines à commande numérique. Et on était curieux de voir à quoi pourrait ressembler si on se faisait un spectacle en FabLab. On voulait revisiter euh, la podorythmie, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça, capter le signal. Euh, on savait que ça avait déjà été fait par Alain Lamontagne, la podorythmie midi. Donc, on a voulu explorer le côté visuel de la chose, tout en connectant aussi la planche à notre être gigueur pour l'activer à partir des, des tapements de pied. Pour activer le mouvement, on a installé derrière deux moteurs qu'on appelle les moteurs solénoïdes. On a été chercher un effet de levier pour tirer sur la jambe à partir du, du derrière. Il y a une, une carte ici sous la chaise qui fait une lecture de la résistance électrique qui est produite, qui qui qui qui produite lorsqu'on appuie sur le pad. C'est converti dans un signal USB pour aller à l'ordinateur, faire des projections lumineuses de tout ça. Ensuite de ça, en parallèle, il y a un autre fil qui s'en vient dans une carte de gestion de la source d'alimentation qui envoie les 50 volts à chacun des moteurs euh, lorsqu'il y a une commande de tape qui est, qui est produite. En Fab Lab, on trouve toutes sortes de technologies. On a utilisé l'impression 3D pour faire les souliers. La jupe est faite elle, dans un, un, un Mediolab qui s'appelle Milieu à Concordia. On a brodé une jupe numérique qui a un petit contrôleur numérique et un senseur de chaleur qui est installé pour capter la chaleur des, des moteurs et envoyer une, une, une, un signal lumineux. Pour faire les cartes, de pouvoir euh, sur les plaquettes de cuivre, on a utilisé des fraiseuses numériques. On fait le dessin par ordinateur de où est-ce qu'on veut que l'électricité passe, puis on enlève ensuite de ça, du cuivre à la fraiseuse numérique qui est très précise. Même chose pour la planche, elle est faite à la fraiseuse numérique à partir d'un dessin qu'on partage dans le violon de Joe euh, pour faire autant les pads que la planche. On a fait un petit support pour soutenir les, euh, les pads à l'intérieur, à l'imprimante 3D. On s'est développé une petite interface visuelle pour être capable de naviguer dans nos différents modes de projection visuelle, puis un autre mode qui est un mode d'improvisation où on se fait donner une commande de jeu pour donner une influence dans le spectacle et être en mode improvisation. Donc quand j'appuie deux fois sur le pad en haut à gauche, je reçois un des mots qui, qui sont enregistrés dans, dans le logiciel, qui peuvent être des morceaux comme « Hommage au frère ou des commandes comme « Envoie-moi une toune croche ». Être un gigueur, on le fait open source pour qu'il devienne aussi euh, une figure collaborative. On veut l'envoyer dans des écoles, euh, faire en sorte que des professeurs euh, de physique, de sciences physiques qui ont envie de l'améliorer avec leurs élèves euh, seront invités à refaire des genoux différents, refaire des souliers qui ont un meilleur son. C'est une expérience collaborative autour d'un projet qu'on croit qu'il peut nous mener à terme à un être gigant qui n'aura plus besoin d'un cadre qui va pouvoir giguer euh, devant nous.